Bon, la Suisse en, en 2030, c'est-à-dire à, à l'échelle d'une quinzaine d'années, je la euh, rêve comme ayant euh, conservé ses qualités de base qui sont euh, d'être un pays... Euh, pacifique, d'être un pays où les gens euh, travaillent avec un certain entrain, où les gens sont bien formés, euh, où quand même on accueille pas mal de gens euh, venant de l'extérieur, mais euh, je, euh, je souhaiterais d'abord justement sur ce, sur ce plan-là que l'on ait réussi à accueillir davantage de gens sans que l'empreinte écologique de notre pays ait notablement augmenté, voire ce soit stabilisé avec un nombre plus important euh, d'habitants dans le pays, <coughs> puisqu'il y a beaucoup de besoins de, de personnes malheureuses à l'extérieur, malheureusement pourchassées, il y a dans 15 ans ce sera probablement pas terminé, hein, euh, qui, euh, qui, ont, euh, qui ont besoin d'être accueillis et que nous devrions accueillir, euh, eu égard à nos, à nos moyens économiques et nos possibilités, en conjonction avec euh, d'autres pays européens et au prorata de notre force euh, économique qui est, euh, qui est assez grande. Ça, ça je dirais que c'est le, le, point, le point principal. Faire euh, la même chose pour plus de gens et en consommant moins de ressources euh, euh, que jusqu'ici, euh, en gaspillant moins de territoire et, et de matière et d'énergie. Ça, c'est la base de mes, de mes espoirs pour 2030. Maintenant, si j'entre un peu dans le, dans le détail, je crois qu'il y a des, des chantiers très précis qui ont, qui ont démarré ces temps ci euh, qui, qui sont difficiles. Tout le monde euh, n'est pas convaincu, mais quand même, la majorité, je crois, l'est. Et euh, évidemment, que dans l'application, il ne faut pas que l'on décourage notre population. Ces trois grands chantiers, pour moi, pour la Suisse, sur le plan interne, c'est euh, la lutte contre le mitage du territoire euh, pour un développement qui utilise au mieux les possibilités existantes dans les, les zones déjà... Euh, bâti en, en partie, euh, moyennement bâtie, surtout celle-là qui pourrait être plus densément utilisée tout en gardant des, des respirations, des espaces verts, bien entendu, pas en surdensifiant et en surbanisant. C'est le tournant énergétique euh, qui doit nous affranchir euh, des fossiles, des énergies fossiles, pas seulement du nucléaire, d'abord du nucléaire, mais aussi en évitant de retomber dans des choses comme le charbon et les hydrocarbures. Donc, il faut vraiment que ce soit l'efficience énergétique et les énergies renouvelables qui priment. Et puis, troisièmement, euh, de manière générale, la réorientation de nos modes de production vers euh, des ressources plus... Euh, euh, l'utilisation des ressources euh, plus modéré, plus sobre. Tout cela devant bien entendu contribuer à rendre un grand service euh, au problème absolument crucial et dramatique euh, du changement climatique. Je dirais que c'est ma vision et puis on pourrait parler d'ailleurs à travers cela d'une ressource tout à fait cruciale qui est la ressource en eau.